et parce que je suis en pleine préparation d'un nouveau projet, alors c'est sur Minecraft, donc je prépare une aventure et un mode de building. Mais c'est pas pour parler de ça, ça sera nous tout en septembre si j'ai la motivation. Aujourd'hui, on est là pour parler du, du Elite légendaire 3 que j'ai acheté, donc j'ai acheté une XP. Donc tout est à la vente, je précise, tout est à la vente, parce que au en fait, mois d'août, enfin ce mois-ci, ils vont sortir deux boîtes. Donc, j'ai pas envie de financer deux boîtes de, de, avec mon propre argent. Surtout qu'il va vous sortir aussi le deck bet aussi. Donc, euh, il faudrait que j'arrive à ramasser 210 euros. Vous imaginez, minimum 210 euros. Pour commencer, planeur du casier, explosion dorée. Je ne l'ouvre pas, c'est toujours scellé. le chevalier des ténèbres de lance de larmes. malédiction de nécrophire. Donc toujours cd ça ne bougera pas et puis euh, ça ira dans le binder que j'ai beaucoup beaucoup changé aussi Elf mystique foudre blanche alors celle là j'ai eu deux fois voilà donc je vous le montre hein? j'espère que vous me croyez depuis le temps que je vous dis que quand je l'ai euh, plusieurs fois Soldat liquide héros élémentaire, j'en ai eu un. Donc El Pirata, tu sais ce qu'il te reste à faire, ça se passe tout par Paypal. Donc celui-là, je te le mets de côté. verutérum près de la plante. Que j'ai eu en deux fois aussi. Voilà. Après on va passer au monstre. Excusez-moi, j'ai un, un peu chaud parce qu'il fait 40 degrés. Et je suis un peu enivré parce que j'ai un petit thé qui m'attend chaud, là. Et j'attends qu'il refroidisse. On y va. Par les monstres. Guernia. Hors la loi synchronique. Magicien du... Euh, magicien maître du chaos. J'ai eu en x3. Impératrice Arch Démon J'ai un en trois fait 3 Alors sachez quand même que il va, il va y avoir une je crois que c'est en octobre je crois Il va y avoir le jeu Arch démon qui va re revenir à la en... non c'est là, là je à la femme parce que c'est celle la plus chère Sangane Nécrophier des ténèbres alors celle-là, je la cherchais, mais non, je ne cherche plus, elle y ressort. Esprit de la Terre Immortelle, Asia Piscou. Magicienne des Ténèbres. Robot Convertisseur. Horde Ardus, Héros du Mal. Néos de Loyauté. Que j'ai eu en 4 fois. Voilà. Et pour terminer les monstres, attention, parce que c'est la plus cher, Âme des magiciens. Voilà. Qui valait, quand elle est sortie, qui valait, euh, 45 euros. Elle est passée à 90. Et là, elle a baissé parce qu'ils l'ont renouvelé. Voilà. Donc, désolé pour cette micro-coupure. Ça, ne pas au montage. Hein. Je vous le dis. J'ai micro-coupé un instant. Juste le temps de ranger les cartes. Après, magicienne du ciel, pot artiste que j'ai en deux fois. Guerrier satellite, que j'ai en trois fois. Magicien illusion ébène, que j'ai en une fois. Numéro 40, pardon, numéro C40, poupée truquée à cordes des ténèbres. Magicien du chaos. Cyclone sauvage, héros du mal. Alors, Chimera près de la plante. ah oui j'ai mal fait mon boulot. Encore un cyclone sauvage, héros du mal. Et là, une aile infernale, héros du mal. Voilà. Après, on a eu deux combinaisons. Deux combinaisons des magiciens, pardon. Alors préditation, j'ai eu x3, cercle des magiciens, ça, ça part pas, voilà, j'ai encore fait, donc cercle des magiciens x3, je vous montre les deux autres, j'ai mal fait mon boulot, aïe aïe aïe, et pour terminer, réglage, voilà, voilà, donc tout est à la vente et pas à l'échange voilà, donc tout se fera pas par ne vous inquiétez pas, j'ai un compte PayPal si je vous le dis, voilà, et euh, voilà, alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux, donc euh, normalement la semaine prochaine, donc c'est la semaine du, donc euh, je pars, euh, je pars samedi matin chez mon père, donc euh, je vais essayer d'acheter euh, la boîte qui est sortie euh, qui sort le 5 là. J'ai essayé d'envoyer chez mon père pour faire une vidéo avec euh, Baba Cool. Voilà, s'il est, est d'accord, bien sûr. Et euh, sinon pour la boîte de, de, de à la fin du mois, ben euh, j'attendrai d'avoir le financement, voilà. Sinon j'attendrai le mois prochain, voilà. Allez sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos sur Team Astral vidéo. et attention, n'oubliez pas ce mois-ci, c'est mon anniversaire. Oh, Le 12 août, c'est mon anniversaire. Et je crois que on a fêté la huitième année de la chaîne de la team si s'il me semble. Donc, ça fait huit ans que vous me supportez. Donc, c'est super. J'aimerais voir un peu plus d'abonnés pour être invité dans les conventions. Par exemple, hein, vous voyez, je... Pour être invité dans les conventions et pour parler un peu de mon travail de youtubeur, Voilà, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare du gros pour la rentrée de septembre ou, pour, ou le mois d'août, peut-être. Je vous ferai peut-être une vidéo pour la semaine prochaine pour vous montrer un peu ce que ça va être l'aventure Minecraft. Allez, gros bisous, ciao à tout le monde ¡Gracias!